bonjour alors j'ai plus l'habitude. bonjour pour cette vidéo alors un peu improvisée parce que comme vous le savez euh, donc c'est pour ça que je change de décor c'est temporaire euh, oui même en vacances il y a quand même un sujet qui m'a trituré je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au moins rapidement et en fait, bon, vous l'avez vu au titre, on m'a parlé de l'ICP Token, donc euh, le fameux projet de Definity, l'Internet Computer Token. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler Parce que bon, euh, je sais qu'en général, et euh, parce que c'est facile, je veux dire, d'être euh, très rentable dans les crypto-monnaies. Alors, je ne veux pas paraître trop naïve ou trop optimiste en vous disant ça, mais c'est vrai que c'est plutôt facile d'être gagnant avec les crypto-monnaies, surtout si on est long-termiste et puis si on investit dans les, bons, dans, dans les bons projets. Et bien, justement, là, je vais pas je vais vous parler euh, pour... Une fois d'une crypto euh, qui m'a fait beaucoup perdre qui a fait saigner mon portefeuille et euh, je vous raconterai pas ça comme ça si c'était si j'avais investi dans une dans un token bidon si j'avais investi dans pizza token ou barbecue token ou un, un truc de ce genre là une shiba ou quelque chose comme ça là euh, je, je vous parle d'un investissement qui est hyper hyper sérieux et qui était quasiment le plus attendu jusqu'à maintenant, je pense, en 2021. C'était le projet le plus attendu, celui qui avait le plus de promesses. Et donc, et, et quand je vous dis ça, quand je vous dis j'ai investi, vous savez, moi j'investis beaucoup, enfin, je, je, suis, euh, je, je vais mettre plus si je sais qu'il y a des gros backups derrière. Et là, dans ce projet-là, euh, quand je vous dis les plus grands investisseurs ont investi, c'est les plus grands investisseurs. Et même dans les médias, vous savez, en général, quand on parle des, des nouvelles cryptos ou des tokens, c'est les médias un peu spécialisés, euh, comme... Euh, comme ce qu'on a en France, bon, Zone Bitcoin, pour parler du mien, mais tous les autres, Journal du Coin, etc. Là, c'était pour une fois, c'était une crypto aussi qui avait été relayée sur les plus gros médias traditionnels, pas seulement de la finance, mais bon, principalement Bloomberg, Forbes, Business Insider, enfin, pas mal de grands, de, de grands journaux qui en avaient parlé pour vous donner un peu, quand je vous dis ça, c'est pour vous donner un peu l'ampleur de la chose. C'était hyper attendu. Alors. Euh, bon, il faut quand même que je structure cette vidéo. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, et pourquoi j'ai voulu la faire quand même absolument, c'est qu'on va voir la chute d'un géant programmé. Et en fait, on va se demander, c'est pas pour rien si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est qu'on va quand même se demander si ça vaut encore le coup. Est-ce que, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai pas revendu mes cryptos, même si je suis à perte à fond. Et maintenant, on peut commencer avec le premier chapitre, c'est quoi ICP token alors ICP, c'est le, le nom de, du token, hein. c'est le, le sigle de Internet Computing euh, Token, donc, et ça a été lancé par la fondation Definity. Alors, euh, ils ont des bases, enfin, disons que l'association, la, elle est basée, comme souvent, en Suisse, à Zug, pour être précis, et puis, euh, elle est aussi à la Silicon Valley, là où ça a commencé à se fomenter. Alors, la particularité du projet, tout simplement, pour vous le dire, d'emblée, c'est son ambition quasiment démesurée. Vous savez, on a l'habitude, dans les crypto-monnaies, de voir justement euh, des, des personnes ou des fondateurs qui disent ah, « ça va révolutionner tel secteur. » On va euh, tout simplement en fait euh, prendre un service qui existe déjà dans la finance traditionnelle ou dans le monde traditionnel et puis on va le mettre dans, dans, dans, en version décentralisée. Souvent, les services qu'on a, les tokens qu'on a, les DApps qu'on a, enfin souvent c'est ça. Là, pour Definity, leur projet c'était carrément de créer, un, si vous voulez, une infrastructure de cloud computing qui pourrait héberger les applications qu'on connaît déjà dans la finance traditionnelle mais qui aurait là encore une version décentralisée. Typiquement on pourrait trouver donc LinkedIn, Facebook, euh, enfin tous les services qu'on utilise là tous les jours qui font un carton plein qu'on aurait donc grâce à Definity, grâce à l'ICP ver en version décentralisée. Donc c'est assez fou, c'est très très ambitieux comme vous pouvez le voir. Et l'autre particularité c'est que tout de suite, ils ont mis, ils ont récupéré dans leur équipe des cracks. Mais alors, euh, vraiment, je veux dire, il y a certains projets comme ça, comme je vous l'avais dit, avec Cardano, il y a Algorand, etc. Et quand je vous dis chercheurs, on parle vraiment des personnes qui sont à la pointe de leur discipline. Alors que ce soit en cryptographie, en mathématiques, crypto, enfin, tous les domaines qui touchent un peu à la blockchain, là, dès le départ, Definity a récupéré, en fait, le gratin, le, le, la crème de la crème, si vous voulez, des chercheurs. Alors, il n'y a pas que des chercheurs aussi, il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans les plus grosses boîtes pour ne pas citer seulement Google, mais toutes les boîtes informatiques aujourd'hui. Enfin, voilà, ils ont réussi à ramener une très belle équipe et ils s'en vantent sur le site, ce qui est une très bonne chose pour moi, par exemple. Pour beaucoup d'investisseurs, c'est une très bonne chose. Donc, vous voyez, il y, avait déjà, il y a déjà trois points importants à retenir d'ICP. C'est que projet hyper ambitieux, peut-être trop, comme toujours. Euh, équipe hyper diplômée, hyper compétente, en tous les cas, en théorie. Et euh, d'ailleurs, le, le CEO... Et, euh, et très visible, enfin je veux dire il a fait beaucoup de conférences, il a été invité sur les plateaux télé, bah, vous imaginez bien avec un projet pareil et donc il a beaucoup exposé, on peut le voir, euh, et lui-même il a un bon bagage, c'est à dire que ça a déjà été un majeur de promo mais au-delà de ça, c'est quand même un théoricien de la crypto, il a travaillé, il avait fait partie des premiers groupes de travail sur Ethereum et Bitcoin enfin c'est pas n'importe qui, en plus il est visible, il parle très bien de son projet, etc. Et donc voilà, ça c'était pour la présentation donc euh, vraiment très vulgarisé. je vous donne les grosses lignes hein, tout simplement, si vous l'envoiez savoir plus, bien évidemment, elle est sur le site, il y a d'autres articles, il y a aussi le mien, mais euh, il y a aussi des vidéos, etc., qui peuvent mieux vous expliquer. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi je n'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques de ce projet, en tout cas pas dans cette vidéo, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se fait qu'un projet pareil, qui a tout sur le papier, qui a tout en théorie, un projet qui a réussi à lever des fonds parmi les plus grands, comment ça se fait qu'un projet comme ça, l'un des plus sérieux qu'on ait eu, l'un des plus attendus, ait fait un pareil flop et ait connu une chute, écoutez bien, de plus de 90%, quelques jours après son listing. Donc, euh, passons au chapitre 2 et des... voyons pourquoi il y a eu une telle, une telle chute qui est quand même scandaleuse. Scandaleuse pourquoi Alors, euh, vous savez, normalement, en général, quand on liste sur Coinbase, c'est l'un des plus euh, réputés pour ça, et on parle même d'un effet Coinbase. Ça veut dire que souvent, quand une entreprise, quand, un, quand une crypto ou un token arrive à être listé sur Coinbase, le fait que ce soit la plus vieille plateforme, alors je vous le dis en parenthèse par exemple, quand moi je me suis lancé dans les cryptos euh, il y a quelques années, il n'y avait quasiment que Coinbase pour acheter, avec, euh, pour acheter des cryptos avec des cartes bancaires. Eh bien, tout simplement pour vous dire que ça a gagné, bah, elle a de la notoriété, elle a une grosse base de clients et donc quand elle liste un projet euh, sur sa plateforme, quand c'est Coinbase, en général, le prix flambe. Et euh, pour les investisseurs comme vous et moi, alors les institutionnels ou non, c'est vrai qu'on regarde beaucoup, on regarde de près les cryptos qui sont, sont listés Coinbase, en général, on se plante pas. Alors là, quand on nous a dit ICP va sortir sur Coinbase, on s'est tous préparés, classiquement, hein, comme on le fait d'habitude. fait, on se prépare, on met une certaine somme et on s'apprête à acheter au plus tôt. Euh, en se disant que de toute façon, ça va monter. Alors moi, bizarrement, à cette époque-là, j'ai été hyper overbookée parce que beaucoup on est en mai, on est à peu près le 10 mai de cette année et il y avait beaucoup de crypto aussi qui sortaient et beaucoup de protocoles. Moi, je m'intéressais à Avalanche, etc. Il y avait Solana, etc. Donc, je me suis pas précipité non plus. Mais toujours est-il que j'en ai acheté quelques jours après. Donc, je ne l'ai pas eu au pic. Il a été échangé à 750 dollars. Quelques jours après, il chute à 30 dollars, quelque chose comme ça. En tous les cas, la chute, elle a atteint 90% de baisse. 90% de baisse, faut savoir que c'est inouï. Même Shiba Inu, avec, euh, quand tous les ours sont venus, n'a pas fait ça. Ça s'est jamais vu et surtout pas avec un projet pareil. Donc, vous pensez bien. Donc là, euh, tout le monde commence à s'inquiéter. On se dit, il y a un problème. On n'a jamais vu une chute pareille. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a une société qui s'appelle euh, Arkham Intelligence. Donc, le CEO, il a fait d'ailleurs une vidéo euh, sur YouTube que je vous invite à voir. Et euh, pour un peu, parce qu'ils il ont fait leur recherche, en fait, c'est la société qui fait ça. Je suis pas du tout sponsorisé par eux, mais euh, franchement j'ai apprécié leur travail d'investigation et en fait on a besoin de ça, je me rends compte que oui c'est vrai que on a tendance un peu à se laisser aller, vous savez à chaque fois on rajoute des nouveaux critères, mais là euh, il faut toujours être prudent, même avec les projets les plus solides. Et donc bref, ils ont fait leur, leur enquête ils ont publié, hein, c est, c est, tout le monde peut y accéder, d'ailleurs bah, quand je fais cette vidéo je me base aussi sur leurs euh, travaux, et ce rapport d'investigation nous montre quoi bah, Il nous montre qu'il y a des, euh, des cryptos qui possédaient beaucoup d'ICP tokens qui sont allés sur les plateformes d'échange, en tous les cas sur Coinbase dès le départ, et qui ont revendu en masse. Donc elles se sont fait euh, des... en or, pendant que tous les autres, bah, les investisseurs comme moi, ou même les plus les, des grands investisseurs, se sont plantés sévères parce que, au bout d'un moment, bah voilà, ça avait atteint les 50 dollars. Ça, c'est une manipulation qui est super connue, vous la connaissez tous, qu'on fait souvent donc là on manipule le marché, c'est pour ça qu'ils appellent ça des adresses suspectes. ça veut dire c'est simplement euh, pour le dire euh, vraiment comme ça, cash c'est simplement des escrocs, c'est-à-dire des mecs qui avaient ça en tête, qui s'étaient dit, quand on va lister on va revendre directement nos tokens. Il faut savoir que normalement pour empêcher ça, il y a un système qu'on a mis en place qui, est, euh, ça fait deux ans maintenant, qui est franchement généralisé, quasiment tous les projets le font c'est le fameux euh, système de vesting. Vous savez, on l'entend beaucoup maintenant, c'est-à-dire qu'on euh, interdit en fait aux crypto-détenteurs, aux premiers, aux, aux personnes qui ont investi dès le départ, de revendre pendant deux ans, pendant quatre ans. Par exemple, Uniswap l'a fait, enfin, la plupart des projets le font. Et je vous dis, maintenant, c'est rentré dans, dans, dans, dans les mœurs, en fait. Là, je vous en parle rapidement, simplement pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec ICP euh, Token. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont relâché, ont quitté, en fait, le projet et pourtant, c'était les investisseurs de départ. Eh bien, ces personnes-là, elles ont eu un airdrop de euh, qui consistait à avoir 25% de la somme totale donc 25% c'est énorme mais il s'avère que euh, pendant le listing elles n'ont pas été capables elles n'ont pas pu techniquement c'était hyper complexe de hyper complexe voire impossible de retirer les, les tokens qu'elles avaient reçus c'est à dire que là en fait au lieu de participer au, à l'exchange, parce que peut-être qu'elle aussi elle voulait vendre la moitié un quart ou qu'importe elles ont été limitées elles pouvaient rien faire parce qu'elles n'avaient pas accès à leurs tokens et c'est comme ça qu'on a vu dans les forums plein de personnes se euh, vraiment vous pouvez les consulter c'est vraiment alarmant et on voit surtout que l'équipe de Definity, ne avec tout l'argent engendré quand même je vous parle quand même d'une crypto monnaie qui même avec la chute des 90% se situe aujourd'hui où je fais la vidéo on est à peu près début août euh, au 17e rang sur coin market cap 17e rang et donc il y a beaucoup de personnes maintenant qui considèrent que c'est quasiment un scam alors que ça l'est pas, hein, parce qu'il y a quand même des projets maintenant. Enfin, euh, bah voilà, justement, on arrive à la troisième partie, parce que là, je, je vois que je m'éternise trop. Troisième partie, euh, qu'en est-il finalement Qu'est-ce qui se passe Alors maintenant, vous allez vous me dire, alors qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai que le projet est intéressant. Alors vous savez, avant de faire cette vidéo, je suis quand même allée sur le site pour voir ce qui se passe, etc. En effet, l'infrastructure se développe, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont créées maintenant, pas n'importe lesquelles en plus. Donc, on voit que le projet prend forme. Et j'ai aussi regardé des vidéos du fondateur qui a vraiment été critiqué et qui lui lui dit que le rapport Arkham c'est n'importe quoi bon, bah, bien évidemment. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait Eh bien euh, moi je pense personnellement, bah, déjà j'ai beaucoup appris parce que bah, c'est pas que ça m'a mis un coup à l'ego, j'en suis pas là, je, je perds aussi avec d'autres tokens. Mais euh, je me suis. Euh, la chose que j'ai appris c'est que je me suis dit même les gros projets, même quand il y a tous les critères, sont pas à l'abri, enfin on n'est jamais à l'abri en fait. Euh, la, la chose la plus importante finalement c'est vrai que c'est souvent les fondateurs derrière et qu'il n'y a pas mieux que les projets complètement décentralisés. C'est-à-dire où il euh, y a le moins possible de, de contrôle ou d'adresses comme ça qui possèdent vraiment trop de tokens dès, dès qu'un projet est lancé. Alors, c'est le but. il hein. nous dit que ce sera complètement décentralisé par la suite, etc. et qu'ils n'auront pas autant de, de contrôle. Bah, ça C'est ça, quoi. En fait, c'est ce qu'on attend parce que vraiment, on le voit. On le voit que quand il y a l'humain... En tout cas, c'est ma conclusion per personnelle. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est un projet que vous avez, sur lequel vous avez investi. Je ne vends pas encore. J'y crois encore un peu. C'est vrai que techniquement, c'est quelque chose qui peut être génial euh, d'un point de vue entrepreneurial, etc. Même pour les développeurs, c'est top Ok, maintenant comment ça va être géré Il faut absolument que ça se décentralise le plus possible. Parce que euh, voilà, ce que, je, ce que je redécouvre, ce que je savais déjà, c'est que quand vous mettez l'humain, il euh, y a toujours un risque. Ça, c'est fou. Donc voilà, je finis un peu là-dessus. Dites-moi ce que vous allez faire, vous. Euh, bon, euh, moi, je décide de les garder, de ne pas les vendre tout de suite, tout simplement parce que je crois encore au projet, mine de rien, même si, euh, bon, voilà, j'ai moins d'enthousiasme forcément. Et puis, l'autre chose, c'est que de toute manière, même en étant à perte, de toute façon, j'ai fait tellement d'autres gains avec les eaux crypto que ma perte elle est vraiment très euh, rédhibitoire elle est, elle est très minime voilà j'espère que vous passez du bon temps avec les vôtres et euh, je vous dis à bientôt merci parce que mine de rien, ça m'a manqué tout ça